Bonjour et bienvenue dans ces tutos rapido consacrés aux bases de la comptabilité générale des entreprises. Dans cette première séquence, nous allons voir en quoi consiste la comptabilité. Tout simplement, la comptabilité est une technique d'enregistrement des flux qui transite entre l'entreprise et son environnement, qu'ils soient internes ou externes. L'objectif de la comptabilité est de suivre financièrement d'une part, l'état du patrimoine de l'entreprise, et d'autre part, son activité au cours d'une période donnée. La comptabilité permettra ainsi d'élaborer des états financiers de synthèse, tels que le bilan, le compte de résultat, et le cas échéant, une annexe explicative de certains postes du bilan et du compte de résultat. Comment va-t-on faire Eh bien, tout simplement, on va enregistrer des écritures comptables sur des supports, appelés journaux, qui seront représentatives des différents mouvements affectant le patrimoine et l'activité. Les écritures comptables seront enregistrées au fur et à mesure des opérations courantes de l'entreprise et au plus tard en fin d'exercice pour les opérations dites d'inventaire. Les états financiers de synthèse seront élaborés quant à eux au moins une fois par an. La comptabilité va servir de base de données de gestion pour la direction de l'entreprise qui pourra par exemple y adosser une comptabilité analytique et une comptabilité prévisionnelle. Les états financiers de synthèse, appelés également comptes annuels, seront également remis à l'administration fiscale qui prélèvera l'impôt dû par l'entreprise. C'est pour cette raison que le bilan, le compte de résultat et leurs annexes sont souvent appelés l'IAS fiscale. D'autres tiers, comme les fournisseurs, les clients, et bien entendu les prêteurs, seront amenés à demander à l'entreprise leurs états financiers de synthèse, bilan et compte de résultat. Enfin, la comptabilité va être enregistrée à partir de pièces justificatives. Par exemple, les factures qui sont adressées à l'entreprise par les fournisseurs, les factures que l'entreprise adresse à ses clients, les avis d'impôts et de taxes émanant des organismes, les tableaux d'amortissement des investissements et des emprunts, etc. Cette saisie d'écriture s'opérera en conformité avec la réglementation comptable. Nous allons voir maintenant comment la comptabilité va s'inscrire dans les transactions entre l'entreprise et son environnement économique. Commençons avec les interactions internes. Les actionnaires et les dirigeants vont effectuer des apports et amener leur force de travail, notamment sous forme de salaire s'ils sont salariés. De même, les collaborateurs salariés fourniront du travail pour l'entreprise en contrepartie d'une rémunération. En termes comptables, les apports vont traduire une augmentation des ressources de l'entreprise, ayant pour contrepartie un emploi de ces fonds remis en banque. S'agissant des salaires, la comptabilité va enregistrer les charges de personnel avec pour contrepartie des dettes des salaires nets vis-à-vis -vis des salariés et des dettes de cotisations sociales vis-à-vis -vis des organismes sociaux. On aura donc une augmentation de charges et une augmentation de dettes. Ensuite, lorsque l'entreprise va payer ses salariés et payer les organismes sociaux, il va y avoir en comptabilité enregistré une diminution de dettes et une diminution de biens, en l'occurrence une sortie de banque. Nous allons voir maintenant comment vont se traduire en comptabilité les relations externes de l'entreprise avec son environnement économique. L'entreprise va faire appel pour ses approvisionnements à des fournisseurs. Ces fournisseurs peuvent être des fournisseurs de biens, des fournisseurs de services ou, le cas échéant, des fournisseurs d'investissement. Dans notre schéma, nous considérerons qu'il s'agit de fournisseurs de matières premières. En termes de transactions économiques et financières, le fournisseur va livrer et facturer l'entreprise. Nous avons vu précédemment que la comptabilité va traduire les flux à partir de pièces justificatives. Ici, la pièce justificative d'achat sera la facture fournisseur. S'agissant d'un achat, il s'agit d'une consommation, donc d'un appauvrissement de l'entreprise. Ainsi, la comptabilité va traduire ça par une charge. L'enregistrement comptable de cette charge se fera en augmentant les charges du montant hors-taxe de la facture, en constatant une créance sur l'état éventuellement de la TVA déductible et en constatant une dette vis-à-vis -vis du fournisseur du montant TTC de la facture. En effet, lorsqu'un fournisseur livre l'entreprise, il devient créancier de cette entreprise et l'entreprise est débitrice de sa facture. Tant que l'entreprise n'a pas payé son fournisseur, elle a une dette vis-à-vis -vis de lui du montant TTC de sa facture. Par la suite, lorsque l'entreprise va régler sa facture au fournisseur, elle va diminuer sa dette vis-à-vis -vis de lui, autrement dit, elle n'aura plus de dette, elle aura éteint sa dette vis-à-vis -vis de lui, par une sortie de banque, une diminution de l'argent en banque. Une fois que l'entreprise a réceptionné les matières, les a éventuellement stockées puis incorporées dans sa production, elle a constitué des produits fabriqués qu'elle va pouvoir vendre à ses clients. Nous avons vu que les achats constituaient des charges pour l'entreprise. A l'inverse, les ventes sont un enrichissement de l'entreprise. En comptabilité, cela constitue un produit. Les produits augmente le résultat de l'entreprise alors que les charges diminuent le résultat de l'entreprise. Ici, le fait générateur du produit est la livraison et la pièce justificative est la facture adressée au client. En facturant son client, l'entreprise génère une créance sur son client. Tant que la facture n'est pas payée par le client, le client est débiteur de l'entreprise. L'analyse économique de cette transaction va se traduire par l'enregistrement comptable d'une part d'une augmentation de biens, la créance qui augmente, et d'autre part par une augmentation de produits, le produit de la vente. De plus, si la vente est soumise à TVA, la créance augmentera du montant de la TVA facturée au client pour le compte de l'État. Par la suite, de la même manière qu'on éteignait notre dette vis-à-vis -vis du fournisseur en payant le fournisseur, la comptabilité va solder la créance due par le client en enregistrant en contrepartie une augmentation de biens sous forme d'une entrée en banque. On peut remarquer d'ores et déjà que, à chaque opération, la comptabilité enregistre les deux composantes des flux. L'origine et la destination la ressource d'argent et l'emploi de cet argent, on verra par la suite que cela correspond au crédit et au débit. Ici, dans l'exemple de notre facture au client, la ressource correspond au produit de la vente et l'emploi de cette ressource est un crédit accordé au client qui constitue une créance. Un autre interlocuteur important de l'entreprise va être l'État. Il s'agira ici de constater le plus souvent en charge des taxes et éventuellement des impôts, avec en contrepartie une dette vis-à-vis -vis de l'État de ces mêmes taxes et impôts. De la même manière que vu précédemment, le paiement de ces impôts et taxes permettra d'éteindre la dette de l'entreprise vis-à-vis de l'État, en contrepartie d'une sortie de banque. Concernant la TVA, la comptabilité devra faire apparaître la différence entre la TVA collectée sur les ventes moins la TVA déductible sur les achats fournisseurs. Lorsque cette TVA payée sera effectivement payée par l'entreprise à l'État, elle soldera sa dette vis-à-vis -vis de l'État par une sortie de banque. Nous avons vu jusqu'à présent les relations économiques qui se traduisent par des enregistrements comptables concernant les fournisseurs, les clients et l'État. Une autre partie prenante dans l'environnement économique de l'entreprise, à savoir les banques, vont également donner lieu à la passession d'écritures comptables. En effet, il est rare que l'entreprise puisse s'autofinancer en totalité. Elle sera donc amenée à, notamment, emprunter des fonds et à rembourser ces mêmes fonds, avec une charge d'intérêt qui va rémunérer le prêteur. Ainsi, dans le cas d'une souscription d'emprunt, la comptabilité va enregistrer dans un premier temps une entrée en banque avec en contrepartie une dette d'emprunt du capital restant dû par rapport à l'organisme financier prêteur. Par la suite, lors du remboursement de chaque échéance d'emprunt, la comptabilité va enregistrer une diminution de la dette d'emprunt, une augmentation de charges financières, avec pour contrepartie la somme totale qui sort de la banque. Enfin, comme nous l'avons vu précédemment dans la comptabilisation des salaires, il va s'agir ici de constater les charges sociales salariales et patronales, avec en contrepartie une dette vis-à-vis -vis des organismes sociaux. Cette dette vis-à-vis -vis des organismes sociaux étant par la suite soldée par une sortie de banque. Ainsi, la comptabilité va s'attacher à constater une augmentation de charges constituée par les cotisations sociales par une contrepartie d'augmentation de dette vis-à-vis -vis des organismes sociaux. Par la suite, lors des paiements aux organismes sociaux, la comptabilité de l'entreprise enregistrera une extinction de cette dette vis-à-vis -vis des organismes sociaux par une sortie de trésorerie. Résumons-nous. Nous venons de voir que la comptabilité va traduire les flux physiques et financiers qui transitent entre l'entreprise et son environnement économique, qu'ils soient internes ou externes. Parmi les interlocuteurs qui vont donner lieu à comptabilisation, il y a les fournisseurs, les clients, l'État, les banques et les organismes sociaux. La comptabilité va avoir pour but d'élaborer des états financiers de synthèse qui vont décrire l'état du patrimoine de l'entreprise à la fin de l'exercice et les résultats de son activité au cours de ce même exercice. L'état financier qui décrit le patrimoine de l'entreprise à une date donnée s'appelle le bilan et l'état financier qui décrit la formation des résultats au cours de la période s'appelle le compte de résultats. Pour réaliser cet objectif, la comptabilité va enregistrer des écritures comptables qui traduiront des flux de biens, à savoir des investissements, des stocks, des créances ou des disponibilités, des flux de dettes, les capitaux et les dettes, des flux de produits, correspondant à l'enrichissement de l'entreprise, et des flux de charges, correspondant à l'appauvrissement de l'entreprise. L'enregistrement de la comptabilité devra être conforme à la réglementation et aux principes comptables. Nous verrons dans de prochaines vidéos que, pour enregistrer les écritures comptables, la comptabilité va utiliser des outils le premier de ces outils sera l'unité élémentaire d'enregistrement de la comptabilité, que l'on nomme le compte. Le compte est un tableau en deux parties, identifié par un code comptable signifiant, une désignation, une partie gauche appelée débit, une partie droite appelée crédit, et un solde correspondant à la somme des débits moins la somme des crédits. Nous verrons également que ces comptes sont regroupés par classe, la classe étant le premier chiffre du code signifiant, avec, pour la comptabilité générale, 7 classes de comptes correspondant à leur nature. tout enregistrement comptable sera réalisé en partie double. Cela signifie que toute écriture sera saisie en enregistrant à la fois l'origine et la destination du flux, sa cause et sa conséquence, la ressource de fonds et l'emploi de fonds, les débits et les crédits. Dans de prochaines vidéos, nous verrons également la règle de fonctionnement des comptes, qui permettra de savoir à tout moment, pour chaque nature de compte, que ce soit des biens, des dettes, des produits ou des charges, s'ils doivent être mouvementés au débit ou au crédit. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à poser des questions en commentaire, et à vous abonner afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci, à bientôt